monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Europa Universalist 4. Euh, je suis en train de rattraper les Génois. On est toujours dans notre guerre. D'ailleurs, je les ai massacrés. Pour Gênes, on va séparer nos armées. J'ai vu qu'ils avaient des rebelles nobles. Objectif, je rappelle, prendre tous les... Les territoires qui restent à Gênes et Athènes dans ce coin-là. J'ai vu que ça me faisait beaucoup d'expansion agressive dans le dernier épisode, donc on verra ce qu'on prend en pratique et ce qu'on évite de prendre. Alors, avec la mort de Asi Jari, le jeune katana de Crimée doit pour la première fois faire face aux épreuves sans pouvoir compter sur son dynamique fondateur Nur Devel 1. Sur son dynamique fondateur. Nurdevel 1 est parvenu à s'assurer au trône, mais sa situation est très incertaine. Euh, certains de ses frères sont parvenus à. Les plus ambitieux n'ont pas renoncé à l'idée de revendiquer les héritages d'Assy pour eux-mêmes, à l'est comme à l'ouest. Des voisins ambitieux considèrent avec intérêt les territoires de la Crimée. Petite question, la Crimée a encore plein de claims. ce que je voulais savoir. Et c'est des claims qui pour beaucoup ne vont pas disparaître parce que ce sont des territoires criméens. Ce de là pourraient disparaître en revanche. L'un ouais. euh... des prétendants malheureux au trône de Genji Gilei affiche jusqu'à Constantinople et demande maintenant notre soutien. Il offre sa soumission ainsi que le contrôle direct sur un certain nombre de ports sur la mer Noire si nous l'aidons à monter sur le trône de la Crimée. Bien, on va faire ça. On a le casus belli plus plein de revendications sur les territoires génois donc peut-être que vu qu'on est en guerre contre Gênes on va en profiter pour aller piocher dans leur territoire euh, même outre-marin et puis, puis on fera des navires de transport et puis, voilà. on va faire une petite bataille navale gagner, les génois sont un peu nombreux donc je m'en méfie euh, vous Nickel, on peut aller jusque là-bas. Et il y a des partisans du prétendant criméen. Je sais pas ce qui se passe chez Mingang. et j'ai trop de points. On va développer une province en militaire ou plusieurs, qui sait. Euh... Réserve militaire locale ou motif Plus 24. 23, c'est ça. Donc on va développer... Est-ce que Célanique est... Célanique... On va essayer d'éviter de développer des provinces qui ne sont pas sunnites. C'est bon, Célanique est et de notre... de notre religion. Bon, a priori, le siège de, Vienne va être... de Gênes va être long mais va se faire peut-être passer par euh, là où ils font le blocus je sais pas s'ils sont avec moi ou contre moi en fait Bon, on les a tués peut-être que je peux demander à la Crimée euh... non, ils refusent je pensais que l'événement imposait à la Crimée la vassalisation apparemment c'est pas le cas Ah, des Grecs. J'ai viré toutes mes troupes. Le ne frappe pas le poids. Il va falloir ramener les troupes de Crimée. Ah mince, ils ont même obtenu la légitimité. Allez, foncez vers Arta. Est-ce que peut-être on pourrait envoyer nos bateaux pour les empêcher de repasser Probablement. Ah, c'est vrai qu'ils ont aussi la Corse euh, légitimité Conversion terminée Ça avance doucement mais sûrement La conversion des, des sunnites euh, Des Balkans On vient de tuer des séparatistes Je ne sais pas quoi qui passait On fait des dégâts à mon armée euh. Euh, Je pense que réclamer Les territoires génois là-bas n'impliquera pas grand monde dans la quoi. Gêne va prendre des points, la Moldavie, il et Mamluk. Mamluk par exemple ils prennent 5 parce qu'ils sont très loin géographiquement. Donc je dois pouvoir me permettre de prendre. Moi je verrais prendre tout. Ah je peux pas, il faut que je demande à Gênes particulièrement de faire une paix blanche. Ou une cède beaucoup de terrain. Et je pourrais pas tout demander. Peut-être que je leur laisse ces îles là. Donc, je n'ai pas vraiment besoin et je prends ça. Il a fait 31 sur Venise quand même. C'est beaucoup, mais bon. Les Grecs, ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Bon Après, que ce soit les Grecs qui aient des revendications euh, ou pas, ça importe peu. On va faire agitation dans le pays euh, moindre. Ça va calmer un petit peu les quelques rebellions. Ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. On va les attaquer. Conquête contre très Trébison. Parce qu'ils ont pris une province. Ils veulent toujours bien être vassaux. Pas d'alliance. On garantit leur indépendance. Donc ils ont gagné leur guerre. Et ils veulent bien qu'on les vassalise. Ça c'est plutôt chouette. Euh, quelle province vénitienne on va revendiquer Négroponte peut-être ouais. C'est du grec faut que je prenne Athènes et Corinthe par contre pour euh, terminer ma mission euh, de conquérir la Grèce ou je sais plus trop quoi Beaucoup de revendications à faire sur la Serbie également Zone d'or qui rapporte beaucoup Beaucoup qui sera noyé dans le flot des autres ressources que je récupère. Ouais, ils ont fait débarquer les soldats. Euh, on peut y retourner. Hein. C'est assez long les guerres contre les... les petits pays très lointains je trouve. Comme on peut se déplacer euh, sans faire trop de chemin en bateau, ça va quand même. Peut-être que c'est parce que j'étais en guerre que la Crimée n'a pas pu devenir mon vassal euh, j'ai quelqu'un qui améliore les relations on continue non Le fait qu'il soit inquiet euh, ça m'intéresse quand même en termes de vassalisation je crois. Ah maintenant ils veulent plus Alors que normalement un amical il me semble que ça vaut autant de points que inquiet on effraie nos voisins ou qu'on les qu'on le... le... qu soit amis avec eux c'est à peu près pareil en euh, termes de volonté de devenir nos vassaux pareil logique mais ils ont très peur de nous ils veulent bien aussi être vassalisés euh, encore beaucoup de réserves ça c'est une bonne nouvelle Voilà c'est bien fini, il faudrait que j'attaque aussi l'Albanie, un jour ou l'autre. Euh, Mamelouk je suis fait des revendications, Chypre est garanti par les Mamelouk, on va quand même la revendiquer. Euh, les hospitaliers aussi, les petits pays qui sont dans ma zone importante si je peux dire. Genova est tombée, nickel, ça sent la fin pour eux. Ils acceptent, aura les Mamelouks et c'est tout. territoire qui est sunnite. Euh, si je vérifie sur la mission conquérir à la Grèce, il manque juste Athènes. Et j'aurai des revendications sur les îles probablement. Non, je regrette pas de leur avoir laissé ces territoires là et d'avoir pris les territoires là-bas. Enfin, si je regrette quand tu y aura des rébellions et tout, hein, mais... Ah, je peux plus traverser la Moldavie. En Albanie, à Koyolou, il y aurait Venise. Je pense qu'on va dire qu'on s'en soucie pas. Mais je suis pas sûr de pouvoir euh, faire comme si de rien n'était. Peut-être que j'attaque les Mamluks euh, direct. Oh, ils sont très nombreux! Je pensais pas. Je peux sûrement faire beaucoup plus d'armées depuis le début. Ouais, 20 000 hommes. Peut-être attendre le 30 décembre pour faire la pêche. Je trouve que c'est un beau moment parce que ça met de l'expansion agressive avec tout le monde. Et juste après, elle se calme. Bon, je, prends des... je commence à prendre des risques. Voilà. Ah, bah ça fait des réunions partout en Serbie. J'avais pas besoin d'en faire. J'aurais dû lire la mission en fait. En revanche, euh, un pays sur lequel je pourrais faire des réunions, c'est la Hongrie. Ah, mais c'est dépendant de l'Autriche. Ça fait un plus gros morceau à attaquer. Euh, très bison. Dispose de la légitimité. Mince, ils sont de légitimité sur une province tout là-bas, d'accord. Bah, je crois que c'est un rip pour euh, la conquête de Trébizon. Euh... Je suis pas sûr de pouvoir les battre. Euh... Okay. C'est quoi la guerre en fait L'attaquant face à Tlemcen dans la conquête castillane. D'accord, ils ont impliqué les Mamelouks et ça leur... ça ne leur fait pas peur. un peu, euh, mettons la maintenance de l'armée à zéro, mais faisons des nouveaux soldats. Quelques chevaux aussi, c'est pour euh, décourager euh, les gens de venir en coalition contre moi, surtout. Voilà, et eux, revenez ici territoire euh, agité après ah, avec Akoyammo c'est fini j'ai pas de si j'ai des raisons de les attaquer on va pas tarder du tout on va juste attaquer on va compter sur Dulkadir pour prendre euh, toutes ces provinces là dulcadir qui a juste 2000 hommes c'est pas beaucoup on va quarantaine n'hésite pas trop sur ces mesures si j'étais des provinces coloniales très très loin je me serais peut-être euh, Soucier différemment, mais. Alors, faut pas que je perde trop de sous quand même. Ah, oh, j'ai trop de points militaires. Aïe aïe aïe. Euh, on va pas faire la l'attaque militaire encore. On va continuer à développer. Province là. Et après, faudra lui faire un, un truc d'armée. Parce que je l'ai bien boosté. paysans en Pologne plus ils ont des séparatistes Voltsnia. si la Pologne s'affaiblit on ira peut-être attaquer la Moldavie et tout ouais. la Hongrie peut pas rejoindre de toute façon elle est pas indépendante est-ce qu'on s'allierait pas avec Naples à une époque il nous avait demandé pas trop euh non c'est pas facilitation c'est alliance que je vais vérifier. pas vraiment euh, on va donner des points à quelqu'un probablement on va faire ça on va continuer les conversations faciles d'abord ça fait trop de monde on va se séparer Ouais bah c'est un peu la... le coût de l'armée Mes navires aussi d'ailleurs pas une grosse économie Mais quand même ah, Maintenant j'ai des rebelles Donc on va laisser l'armée à fond euh, Je peux plus ajouter de points Il faut que je trouve une autre province à développer Migobu, Est-ce que c'est J'ai mal tapé visiblement. Nigbol. Ah si, elle est de la bonne religion. D'accord. Province bulgare. Culture acceptée chez nous. Il y a peut-être aussi de la lassitude de guerre, j'aurais peut-être dû attendre un peu plus avant de faire la paix... La... la guerre, elle augmente parce que usure. Ouais, c'est ça. C'est long les sièges, j'ai un bonus de 1 de siège. C'est un fort de niveau 3. L'empereur reste la S et pas l'Autriche. L'ordre Teutonique est plutôt gros. Elle a peut-être gagné une, une guerre contre la Pologne. Bon, L'Angleterre a gagné sa guerre contre la France et a mangé l'entièreté de la Bretagne. Et bah... Non, elle a perdu sa guerre contre la France. Elle a perdu des terres. On va nommer la 3. Oh, très bon, très très bon. Est-ce que ça a pesé toutes les. Non, encore des gens qui veulent se rebeller. Le siège est fini. Euh, J'allais dire de tard non plus, mais en fait on va devoir tarder un peu quand même pour occuper les 4 provinces. Et ce sera fini. On perdu quelqu'un au conseil, on va peut-être pas le remettre tout de suite. Hello, les réformes foncières de être 2. Mehmed II était un monarque centralisateur qui fit tout pour éteindre son pouvoir personnel au sein de l'Empire Ottoman. Ainsi, il cherchait à la fin de son règne à réduire la puissance des ulémas en détournant les revenus des waqf, les fondations qui finançaient au profit des timariotes, ce qui renforçait ainsi l'armée ottomane. Ces décisions illégales au regard de la loi islamique un profond ressentiment et son fils Baizi revient dessus aussitôt après la mort de Mehmet en 1481 ah, donc, soit j'ai les Zulmeras soit les trucs et si je veux on va plutôt pousser vers les impôts donc l'égalisme peut-être qu'on peut demander quelque chose aux Ma, vu qu'ils sont très contents ils ont un point d'équilibre à 47 si je fais ça, ils auront un point d'équilibre à 30... Ah, par contre, je perdrais beaucoup de... Je crois que 31, c'est déjà bien. Ça bon, ne pas de malus. Et ils ont une part plus importante, les oulémas, et ils me filent un point de puissance administrative. Cadeau. Alors... Les provinces que j'ai revendiquées moi-même... Me coûterait du coup pas cher à prendre ah je peux pas, d'accord donc je suis obligé de transférer à Dulcadir 4 80 de plus euh, ça fait beaucoup de points sur les mêmes looks les autres on s'en fiche ça reste très minime voilà, est-ce qu'on n'intégrerait pas le dit en 72, je pas encore attendu assez longtemps. <rire> On va laisser une armée sur place. Moréen, hein. ils veulent se révolter sur la province de Albolu ah, Même Luke a rejoint la côte. Là, ça commence à devenir dangereux. Faudrait que je me trouve un autre allié. nous on s'aime bien, on est allié. Amur et nos relations. Euh, c'est pas du gros. Grande Horde, peut-être. Naples, euh, à mon avis, ça reste un, un allié intéressant relation pour 4 peut-être que la castille serait un bon allié sachant qu'ils sont ils étaient en guerre contre les mêmes looks. mais on est très loin c'est ça qui les inquiète peut-être l'aragon alors non parce que je suis ennemi à l'autriche hmm, la pologne nous sommes ennemis et une carte avec les, les opinions voilà. euh... Les Apodifico, ils m'aiment bien. La Bohème, peut-être. Oh, yeah. La Bohème, ils peuvent être gros. On va aller s'allier avec eux tout de suite. Ouais, ils ont 20 000 hommes. C'est plus que Naples. C'est marrant. Dans tous les... toutes les régions orthodoxes, il y a juste la... la Serbie qui est orthodoxe, pour de vrai. Ah, je suis trop en point. J'ai toujours l'espoir d'avoir l'institution rapidement Je ne sais pas si jamais cet espoir ne sera pas vain voilà, ça monte très vite ici On va l'adopter comme ça Comme ça, ça se répandra assez vite en plus, ça va être une grosse province dans mon pays Normalement, ça va se répandre beaucoup plus vite sur les provinces voisines sur mon j'en ai fait un petit peu hors caméra euh... ah, je peux... ça me coûte trop cher de mettre un terme je sais que c'est pas intéressant au niveau revenu mais Et il faudrait que je coupe les forteresses aussi moi. ça me coûte très cher j'en ai beaucoup j'ai pas trop envie de les enlever Fin de la guerre des paysans. Papapa! L'Albanie adopte la renaissance à grande vitesse grand V. Peut-être que je pourrais les manger une fois qu'ils l'auront adopté. Oui, J'ai des états à créer là-bas, moi. Azov aussi, probablement. C'est des Criméens, je pense que j'adopterai les Criméens. J'aurais plus de territoire dans ce coin là, ce qui me fait une, une, une voie vers Moscou si je peux dire. C'est très bizarre c'est de l'autre côté. Là, il me faut le libre passage chez quelqu'un. Ou alors je déclare la guerre à Théodoros. Aller à Moldavie La Moldavie est indépendante. Il est dans la contre moi. Est-ce que ça veut dire que si j'attaque Théodoros. Ça risque de mal finir ou pas euh, si, nous, si ce pays entre dans la guerre contre nous, tous les membres de la coalition seront appelés à prendre les armes. D'accord. Mais j'ai des galères en fait. Je me... 12, ouais c'est très bien, 12. Euh, place on les suffisant pour lutter contre les séparatistes qui seraient huit 000... annexions, Venise, annexé Naxos, d'accord. J'ai attendu pied ferme maintenant. Arta, ils sont plus très rebelles. On va aller se mettre sur la province d'Arta. Voir si on peut les décourager définitivement. On a des Valak qui veulent redevenir rebelles. Ça fait très longtemps que j'ai pris ce territoire là, ça m'embête. Culture non acceptée, ils ont encore beaucoup de séparatisme. Ça, ça me rassure plus ou moins ça veut dire que quand le séparatiste aura disparu j'aurai un peu de marge Aragon devient un partenaire mineur de la Castille Ah j'ai encore trop de points je sais plus quelle province je... je développais je me dis que développer une province dans ce coin là c'est plus intéressant ça coûte vraiment pas très cher comme ça Eddie, on sera bientôt avec l'institution et à mon avis, elle pèsera suffisamment. Beaucoup. Ils se sont révoltés. C'est réglé. Là c'était très bizarre. C'est elle, elle, dû à la culture pontique, je pense. Ils ont de la noblesse. Ah, ils ont réussi à calmer les jeux sur beaucoup de leurs provinces, je suis admiratif. Ils ont monté l'autonomie, c'est un peu une technique de pays qui s'en sort pas très bien, mais l'important c'est que ça marche. À attaquer bison, ça risque de me mettre des gens dans la quoi. Je peux peut-être prendre une seule province. J'aime pas trop les guerres où je m'arrête parce que il faut que je ne pas trop d'expansion agressive et tout. Je crois que c'est un peu du gâchis. Un Anna. sont Bon, on va les laisser tranquilles et du coup ils se révoltent plus. Légalisme ou mysticisme, probablement l'égalisme. Je suis déjà tellement loin que je me vois mal retomber dans le mysticisme. Est-ce qu'on s'attaquerait pas à la Serbie Garantie par Venise, évidemment. Venise garantit tous mes voisins. Ou alors à annexer ces derniers vassaux dans le coin. Il reste Rhodes qui est un des Les hospitaliers. Ouais, c'est l'île de Rhodes sont indépendants et ces îles-là qui sont à Gênes. Le reste c'est Venise ou protégé par Venise. Et Venise allait même look de son côté tant qu'il y a une coalition. Ce qui m'embête pas mal. Attaquer la Hongrie, ça veut dire attaquer l'Autriche. Je sais pas exactement quelle force ça représente. 87 000 hommes, deux fois ce que j'ai. Même avec l'aide de la Bohème, on ne le fera pas. La Moldavie, elle est par contre alliée à la Moscovie. Aïe, aïe, aïe. J'ai hier, par contre, pas très bien défendu, perdu. Euh, la Crimée, j'aimerais peut-être les manger. On va faire des revendications, Ils veulent pas être mes vassaux, ils ont tort. Je sais belli les vassaliser, mais maintenant que j'ai pris des provinces légitimes à eux, euh, ça m'a l'air moins intéressant. Il y a aussi cette petite euh, tâche. Allez, à Moldavie aussi. Ah non, elle est à Moscovie c'est ça, donc il faut que je me fie. Voltavie est très donc ça fait pas très peur. Je pourrais attaquer eux. Ah je garantis encore l'indépendance, on va retirer ça. C'est parti, on va les annexer. Eux. Est-ce qu'ils ont fait des conversions Non. Mais on leur a donné des territoires sunnites, donc ils ont moins de. De soucis religieux, a priori. Samke m'aime bien. Et ils veulent bien être mes vassaux. Ah, enfin, ça, je crois que je vais sauter sur l'occasion. Après avoir développé un peu les dis-moi que c'est bon. C'est bon, il me faut juste énormément de sous. Abandonner la lutte contre la corruption à un moment. Euh. Le truc c'est qu'il faut bon on va donner de l'autonomie à ça la pour pas avoir besoin de réactiver la maintenance de l'armée court terme c'est très intéressant alors Samke j'y croyais pas visiblement euh, c'est bien ils ont hein, une revendica... une euh, province légitime et une revendication alors, on va garantir l'indépendance premier truc pour éviter qu'ils se fassent attaquer par les karakouyanlou qui sont gros quand même d'ailleurs ils ont 20 000 hommes c'est vrai que ça me protège pas mal de les avoir comme alliés pour l'instant après on va avoir une frontière commune euh, et tout euh, ça sera peut-être une autre histoire que c'est si je récupère samké euh, je le fais envahir la et la circassie ça nous fait une frontière euh, avec nos provinces euh, commerciales de là bas euh... Il va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et on se trouve bientôt pour un suivant.